Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Nous allons voir maintenant quelles sont les répercussions de cette nouvelle mobilisation dans les transports. Les perturbations semblent moins importantes. À la RATP, le trafic est quasi normal. Quelques difficultés à la SNCF et dans les aéroports. Les voyageurs ont pris leurs précautions, mais on sent une certaine exaspération. Mais on sent une certaine exaspération. Sarah Bernuchon et nos équipes équipements. Les prévisions de trafic entre les mains. Ce matin, Gare du Nord, pour cette septième journée de perturbation, les voyageurs viennent s'informer. Okay. Je, je suis vraiment fatiguée là. Bah, je comprends. Entre fatigue et résignation. Ça fait trois semaines que ça dure, donc c'est pas grave, on est habitués. Ah, vous êtes résigné en fait. Ah, bah, il faut, il faut. Il y a du monde, c'est compliqué, c'est le bordel. Si les métros et les lignes Eurostar ou Thalys fonctionnent normalement, cela devrait se compliquer si vous prenez un TGV. De Paris à province, comptez 8 trains sur 10, de province à province, en Transilien ou TER, seul 6 rames sur 10 circulent et enfin un train Corail sur 2. à Rennes, les voyageurs sont bien forcés de s'adapter. J'ai retenu mon billet déjà, ça fait plus d'un mois, et en fait, euh, on est obligé de passer par Paris et tout ça, et moi ça m'ennuie énormément. Même complication dans les airs, notamment à Orly, avec en moyenne un vol sur deux annulé. Dans les autres aéroports, c'est un vol sur trois. Les vacances s'annoncent pour le moins incertaines. Quoi faire, Je sais pas. Et quand est-ce que repars, je pas Je ne sais pas non plus. Et est-ce qu'après je vais faire mon vol pour le Guatemala Je ne sais pas non plus. Voilà. Et qui c'est qui va répondre, qui est responsable Je ne sais pas non plus. Des réseaux de transport en commun devraient aussi être perturbés, comme ici à Toulouse ou encore à Amiens. Le dépôt a été bloqué par des étudiants. Aucun bus ne circulait dans la ville ce matin. En ce qui concerne l'approvisionnement du carburant.